Dieu Qui sont appelés Par son dessein Je t'ai choisi Pour me servir Alors mes pattes De devant seront Je t'ai choisi Pour me servir Qui aime Dieu, qui sont appelés par son dessein. Je suis ton Dieu, ton créateur, toujours fidèle en ses promesses. Je suis ton Dieu, ton créateur, toujours fidèle. Dieu, qui sont appelés par son dessein. Je viens te prendre par la main et te sauver de toute entrave. Je viens te prendre par la main et te sauver de toute entrave. de toi Écoute-moi et ne crains rien Je suis toujours auprès de toi La vérité, je suis vainqueur, je suis la vie, le chemin et la vérité, tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés par son dessein. de grâce, ô Seigneur, donne-moi assez de foi, assez, assez de